Je suis d'Aubervilliers, en région parisienne. J'écris rarement mes chansons, donc en faisant les top line euh, je, le nom de Bobby sortait souvent et aussi je voulais garder euh, mon identité, c'est-à-dire le diminutif de mon prénom Oulaine. Alors à l'âge où j'ai écrit ma première chanson, je devais avoir 8-9 ans, j'étais en train de m'amuser avec euh, des jeux d'enfants, en fait, de mes petits frères et sœurs. Euh, des jeux avec des, des petites musiques, des petites mélodies, et j'ai commencé à écrire comme ça, en fait. Euh, en fait, de manière générale, je suis une personne super active. J'aime trop bouger, euh, Voilà, je suis investie dans ce que je fais. Et euh, par exemple, une semaine petite pour moi, je vais travailler euh, au bureau de 9h à 17h30 sachant qu'on a des horaires variables, donc ça c'est parfait pour une vie de famille. Et le week-end, je le consacre entre mes enfants, ma famille et ma passion, voilà, qui est le chant. Oui, fortement, parce qu'en fait, je suis dans l'assistana et plus particulièrement, je m'occupe de tout ce qui est frais médicaux à l'étranger, d'accord Et donc, c'est à ce moment-là que tu te dis, en tant qu'humain, tu ressens beaucoup les émotions des gens. Et, euh, et, et donc, voilà, puis je suis une personne vraiment, vraiment sociale, donc, du coup, moi, euh, beaucoup de personnes viennent me raconter leur vie. Moi aussi, je me confie. Les trucs de filles. Et du coup, ça m'inspire beaucoup à écrire. Mes thèmes favoris, on sait tous que c'est les relations de couple. <rire> Tout ce qui est argent, euh, fête. Mais en général, c'est beaucoup les relations de couple. Donc, voilà, c'est mes thèmes favoris. Euh, en fait, j'ai passé. La majorité de ma vie, en fait, à m'occuper un peu de tout le monde. Quand j'étais petite, je m'occupais beaucoup de mes frères et sœurs, parce que je suis la première fille. Et chez nous, la première fille, c'est euh, voilà, celle qui aide beaucoup sa maman. Voilà. Ensuite, euh, on va dire qu'on a été, entre guillemets, formaté. Euh, tu te maries, tu mets ta vie, ta, vie, ta passion, entre guillemets. Et euh, tu t'occupes, tu en fait, de ta mmh, famille, tu mmh. t'occupes des autres. Mais en fait, tu te rends compte que toi, bah, tout le monde s'en fout. Donc voilà, Donc je suis ça après mon divorce et je me suis dit, je vais aller reprendre où je me suis arrêtée, à la musique. Et, euh, et là, j'ai plus de limite. <rire> j'ai envie d'aller à fond, fond, fond, fond. Dans le titre « Je m'égare », tu parles de l'amour de soi, de la liberté. Comment rester libre tout en s'enfermant dans un amour pour une autre personne plus que soi on a l'impression que parfois, euh, on, doit, on doit quelque chose à notre partenaire, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Euh, on a l'impression, en fait, que cette personne est indispensable à notre vie. En fait, non, pas du tout. Hein. Et euh, moi, alors, je dis qu'on ne peut pas être libre. On ne peut pas être libre du tout et surtout pas nous-mêmes, en fait. Ni libre, nous-mêmes. faut qu'on pense par nous-mêmes et il faut qu'on... On agit parce qu'on a envie d'agir en fait. Et, euh, et donc voilà, hein, je, moi personnellement, euh, je sais que j'irai où j'aurai envie d'aller moi. Et pas parce qu'on me demandera d'y aller. Oui, j'écris, je compose. Et euh, moi, la, la facilité pour moi en fait, c'est d'avoir une instru, d'accord, de l'écouter en boucle et d'avoir ma top line et c'est plus facile en fait de poser ses mots surtout si tu as déjà ton thème de poser ton mot euh, tes mots pardon et euh, ce qui est plus difficile c'est que j'écris aussi des textes et euh, de trouver une instru qui correspond à ton texte à ta top line faut vraiment que tu trouves le le meilleur coaching le meilleur beatmaker ça c'est difficile en fait quand tu commences à quand tu commences à te mettre sur euh, dans la musique en fait Dans le titre PC, plan cul, tes clashes sont doux et percutants à la fois entre rap et dancehall. Tu sembles avoir trouvé ta voie. As-tu envie d'aller vers le, reg le reggae Déjà, j'aime trop la dancehall parce que la dancehall, c'était mon époque. Euh, L'époque euh, soirée, adolescence et même le rap. Moi, j'ai toujours aimé le rap Moi, depuis euh, je suis petite. J'aime le rap. Et euh, c'était une belle époque. Donc le reggae, oui, euh, tout ce qui est reggae dancehall et tout, ça m'amusera toujours. Tu vois, mais faire carrière dans le reggae, franchement, non, je ne me vois pas. Alors, pour Je m'égare, Breaking Love et PC, c'est vraiment moi, c'est vraiment mon histoire. Et en ce qui concerne Hop et Chakra, non, pas du tout. C'est tiré de l'imaginaire, mais bon, ce sont des choses qu'on voit aussi. Donc, il fallait tout apprendre. Donc, je rentre en studio, euh, on m'a dit comment fallait faire, on m'a dit comment il fallait poser ma voix. Euh, ce qui est bien, c'est que j'étais avec une personne euh, qui coachait aussi, c'est un truc qui ne va pas bien, une lettre mal dit. Euh, dites, pardon, il te dit stop. Ça y est, non, ça, ça ne veut rien dire et tout. Donc, en fait, j'ai commencé à apprendre petit à petit. C'était comme pour moi un challenge. Et au fil des années, ben, quand tu rentres en studio, faut que tu, je sais qu'il faut que tu sois déjà prête. Je sais comment poser, je sais comment parler au beatmaker, je sais comment le beatmaker aussi doit me parler, donc c'est parfait, euh, mais en tout cas, j'avais beaucoup de trac, j'avais vraiment beaucoup de trac. Alors déjà, j'avais un énorme trac, j'étais tellement stressée, je ne savais pas comment ça se passait, je ne savais pas comment on allait me regarder, je ne savais pas si ça allait ambiancer, rien du tout, tu te poses toutes les questions, mais en fait, dès que tu arrives, Dès que tu vois le visage des gens, les encouragements, les applaudissements et ceux qui rentrent, ceux qui bougent et tout, là, tu te dis, waouh, tu prends confiance en toi et tout. Et donc, du coup, tu te mets à l'aise et tu fais ton show. Mais tout le temps, à chaque fois, vraiment, à chaque fois, j'ai toujours une personne que je ne connais pas qui vient me dire, mais continuez comme ça, euh, ne vous arrêtez pas, euh, voilà. Et quand tu entends des paroles comme ça des inconnus, ça te motive encore plus, en fait, à être plus dynamique sur scène, on va dire. Donc, les prochaines scènes, elles se sont très, très bien passées. Oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà bouclé trois sons. Je vais entrer faire un clip. Mais alors, patate, il s'appelle Douma, mais il est parfait. Et, euh, et je vais enregistrer aussi euh, quatre sons, comme ça, au moins le pays des bouclés. Je vais essayer de sortir ça avant l'été pour que ça swing. Je vois ça comme une menace, le gars m'invite à dans...